Y aura-t-il une catastrophe nucléaire Y aura-t-il réellement des restrictions énergétiques à la rentrée Comment se passera la rentrée scolaire Y aura-t-il assez de profs Est-ce que nous aurons d'autres restrictions sanitaires ce mois-ci Inflation, quelle évolution France, Algérie, à quoi mène cette nouvelle collaboration Et surtout, que se cache-t-il derrière Et suite à tout cela, quelles seront les réactions de la population et du collectif Et jusqu'où cela ira-t-il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 Alors, premièrement, y a-t-il réellement un risque de catastrophe nucléaire Il est clair que le risque existe et nous n'avons pas besoin de voyance pour le sentir, même dans les émissions dans lesquelles nous voyons apparaître des maîtres en la matière tels que Karine Erviou, qui n'est autre que la directrice générale de l'IRSN, qui essaye de nous rassurer. Nous pouvons pourtant ressentir clairement une angoisse dans leurs propos et un manque de clairvoyance concernant les intentions de Poutine. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il veut faire. Et donc une réelle ignorance de ce qui se passe là-bas et des risques à venir. Et pourtant, ce sont les plus aptes à nous rassurer. Alors je ne vous parle même pas de l'envers du décor et de la réalité qui se cache derrière tout cela. De plus, ils envoient une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce n'est sûrement pas parce qu'ils sont confiants. Alors à un moment donné, il faut arrêter de parler à la population comme à des enfants qu'on cherche à rassurer. C'est bien trop flagrant, même la voix des interlocuteurs laisse paraître une angoisse latente. Et concernant le manque de clairvoyance ou de, de transparence évidente pardon, de nos dirigeants, on est en droit de se poser la question, y aura-t-il réellement une catastrophe nucléaire Et si oui, quelle en sera l'ampleur Est-ce que la délégation de l'agence internationale de l'énergie atomique aura réellement accès à toutes les informations concernant les systèmes de sûreté, de sécurité et de secours de la centrale Zaporizhia Ou vont-ils se faire balader par les russes Si la logique nous dit que Poutine n'a pas besoin de la centrale nucléaire ukrainienne pour avoir une puissance nucléaire, pourquoi tourne-t-il autour des centrales d'Ukraine Quelles sont ses réelles intentions Alors voici ce que la voyance répond à ces questions. La centrale nucléaire est en train de se réorganiser. Et une nouvelle collaboration scientifique, un groupe scientifique, travaille en douce sous couvert clandestinement dans cette centrale. Concernant le risque, je ressens un réel effort pour garder un équilibre. Donc effectivement, il y a un risque important de catastrophe nucléaire ce mois-ci. Ils vont la réorganiser et collaborer avec des professionnels, des spécialistes, pour réussir à maintenir un équilibre. Et ça, ce n'est que pour le mois de septembre. Hein. Mais ils vont mentir pour trouver une stabilité avec l'international. Donc il y a quand même un mensonge à dessous. Et d'ailleurs, concernant la délégation de l'AIEA, je les vois très stressés. C'est sûr que ce n'est pas une sinecure, en plus, ce ne sont pas des militaires, donc pas du tout habitués à cette ambiance toxique de guerre, et c'est toutefois, il est possible de s'y habituer. Je les vois arriver, et je vois beaucoup de tensions quand ils arrivent à la centrale. Ils vont chercher des solutions raisonnables. Je vois une réorganisation, mais dans le mensonge, pour trouver une tranquillité. Ils voudront faire des changements. Je les vois envoyer un message à un homme qui tourne le dos. Ils vont donc trouver un compromis raisonnable pour être tranquilles et rentrer chez eux en paix. En partant, je les vois quand même rassurés parce qu'un homme leur aura dit qu'ils feront l'effort de... pour faire vraiment rapidement les changements, pour trouver une instabilité, pour éviter une fusion. C'est vrai que les changements vont se faire rapidement, mais aussi une coupure avec l'international et un mensonge pour être tranquille. » Une fois la délégation repartie, personne ne pourrait être sûr de ce qu'ils feront ou pas, suite à ce qu'ils auront convenu. Les changements, ils vont les faire. Mais je vois quand même un problème suite aux changements qu'ils devront faire. Donc, ils vont commencer à faire les changements ce mois-ci et à assurer la sécurité rapidement en septembre. En revanche, par la suite, je vois un problème nucléaire ou une fusion nucléaire dans le courant 2022. Donc il y aura un mensonge, et même s'ils font ce qu'on leur dit, ce qu'on leur demande, pour qu'on les laisse tranquilles, par la suite, je vois un problème dans le courant de l'année 2022. Pas en septembre, mais dans l'année. Et les changements faits sur cette centrale en 2022, sans l'accord international, d'autres changements. Donc, donc qu'en est-il des travaux qui vont être effectués là-bas, et quelles sont réellement les intentions de Poutine Dans quel but il voudra faire des changements concernant cette centrale, et pourquoi il est intéressé par des points stratégiques tels que Zaporizhia, alors qu'il a lui-même une puissance nucléaire importante. En réalité, Poutine a des projets avec un groupe de scientifiques. Je vois une femme et un homme, ils sont peut-être plus, hein, ils sont peut-être plus nombreux, moi je vois une femme et un homme, et ils sont très pressés de réussir leurs expériences pour atteindre des objectifs pour Poutine. Je ressens un lourd changement sur cette centrale. Il veut avoir accès à un pouvoir matériel, physique, important, physique, ou faire des expériences sur des personnes qui lui permettent de guérir du cœur. C'est plutôt ça. S'il accepte de faire les changements concernant la sécurité, c'est juste pour qu'on le laisse tranquille et que l'international ne mette pas le nez dans ses affaires. Pour qu'il puisse faire ses expériences à lui dans cette centrale, sans que personne ne surveille. Au niveau de sa santé, Poutine a un problème de cœur. Il se déplace pour faire des efforts rapidement et fixer son problème. Donc, expérience sur des gens pour trouver une solution et pour régler son problème. On se croirait dans un film de science-fiction, qui n'est pas forcément un bon en plus, c'est perturbant, j'entends des cris, je ressens des morts, et tout ça pour le bien-être d'un seul homme. Enfin, c'est juste ignoble, cet homme est ignoble. Il n'a pas besoin de puissance nucléaire. Il a besoin d'un endroit tranquille où personne ne peut rentrer, à part les employés, pour faire des expériences scientifiques, pour le guérir rapidement. Les employés ont été emmenés, on ne on les a plus jamais revus. Ils sont sûrement morts pour servir de cobaye aux expérimentations aux expérimentations scientifiques, ou alors ils sont encore en expérimentation scientifique. D'un côté, ce sont des personnes qui ont tourné le dos, et donc ils ont servi d'exemple, comme quoi il ne faut pas tourner le dos. Et d'un autre côté, j'ai une collaboration qui se sont servies d'eux, un groupe de scientifiques. C'est une voyance assez puissante et pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible, ça ne serait pas la première fois qu'on fait des expériences secrètes sur des humains durant une guerre. Et ça n'a rien de farfelu après tout. Ce qui est difficile à entendre, c'est que même aujourd'hui, on se sent impuissant face à tant d'atrocités. La délégation va donc être bien accueillie parce qu'ils ont envie d'être tranquilles et de faire leur business tranquillement dans cette centrale, donc ils n'ont pas envie de problème. Mais ça devrait leur mettre la puce à l'oreille. Concernant la santé de Poutine, je, vous, je ressens toujours un mensonge. Hein, donc, ce qu'on a vu plus haut, l'expérimentation et pour le guérir rapidement, et d'ici la fin de l'année, un déplacement pour faire un changement sur lui-même pour qu'il aille mieux. Et qu'il va marcher en plus. J'ai pas du tout envie de ressentir ce que ces gens ressentent, c'est assez, assez difficile. <rire> c'est même très difficile. Deuxième question, va-t-on va réellement vers une pénurie d'énergie À quoi devons-nous réellement nous attendre Quelles en seront les conséquences à partir de septembre 2022 Eh bien, il y aura des coupures concernant l'énergie je vois des gens énervés sortir de chez eux et on va leur mentir pour calmer le jeu. Donc, si on vous dit que vous pourrez continuer comme avant, concernant l'énergie, gaz, essence, etc., c'est un mensonge. Pour vous rassurer, pour éviter une révolution, je pense, une grosse manif. Car durant ce mois de septembre, vous aurez des coupures d'énergie. Le gouvernement vous demandera de faire des efforts. Je ressens une femme pressée et stressée, je pense que c'est la première ministre. En fait, on me dit qu'elle est sincère aujourd'hui, mais qu'elle va être prise de cours elle-même aussi d'ailleurs. Et qu'elle vous, qu vous demandera de faire des efforts. Et ce ne sera pas uniquement pour les entreprises, les restrictions. Donc préparez-vous à vivre de manière plus écolo. Vive les bougies, c'est romantique, on va se mettre à la bougie. Troisième question, comment se passera la rentrée scolaire y aura-t-il assez de professeurs Est-ce qu'il y aura des restrictions sanitaires Est-ce que les élèves pourront reprendre les cours sereinement Ou y aura-t-il encore des surprises pour ce mois de septembre 2022 La rentrée se passe pas mal, il hein y aura des profs. C'est plutôt dans le courant du mois qu'on qu parle d'une coupure avec l'école, d'un grand silence, que les élèves vont devoir prendre sur eux beaucoup, encore une fois. Ce sera par protection pour les élèves. Je ne suis pas sûre, mais je pense que ce sera à cause des manifs qui seront un peu virulentes. Il y aura un problème en tout cas qui fera que les élèves vont étudier de la maison dans le courant du mois et une réorganisation qui se fera pour protéger les élèves. Quatrième question concernant l'inflation, est-ce que cela va continuer de monter Quels seront les protocoles mis en place On commence à avoir un retour, je ne dirais pas à la normale parce qu'on est loin de la normale, mais un petit retour vers le bas des prix en France ce mois-ci. Un homme qui va s'énerver à cause des prix et une femme qui commence, euh, qui commence une collaboration. Par contre, je vois une coupure concernant les prix en France, un blocage des prix, je pense. Quant à l'Europe, qu'en est-il ce mois-ci eh ben, L'Europe, je vois un déplacement à l'international, donc les financements, ils vont se réunir. Et une réorganisation de l'Europe ce mois-ci, il y a une femme qui a des doutes côté finance et qui voudrait couper avec l'Europe, qui va commencer à vouloir quitter l'Europe et à trouver un équilibre seul, évidemment, ça se fait pas en un mois. Euh, je vois l'Allemagne, je ressens l'Allemagne qui cherche des solutions et une femme qui s'énerve car elle enverra des messages à un homme qui tournera le dos à l'Allemagne Poutine se déplacera par la suite pour ouvrir des portes à, à, à l'Allemagne enfin ils vont se, vont, se, vont, se, vont se rencontrer pour trouver un compromis au niveau de l'énergie mais je vois Poutine qui tourne le dos, qui ne tombe pas d'accord et elle décidera de tourner la page Poutine communique pour évoluer avec l'Allemagne mais je vois le côté de l'Allemagne, je vois vraiment beaucoup de colère qui, qui, qui, qui lui tourne le dos qui va chercher une stabilité avec d'autres États. Et lui aussi d'ailleurs, je vois commencer une collaboration avec quelqu'un d'autre, un autre pays. Cinquième question, suite à tout cela, quelles seront les réactions de la population du collectif, si réaction a manifestation, révolution, grè grève Bon, grève, on est en France, hein je vois bien une manifestation, mais pas être d'accord, mais pas de violence, tellement... Enfin, je sens de la colère beaucoup, mais plus du côté des jeunes, face à l'insécurité, aux problèmes d'argent, à l'inflation. Il y aura beaucoup de colère chez les jeunes, des grèves, donc évidemment, il y aura aussi des grèves, il faut, faut se sentir dans le pays, des menaces aussi. Alors je vois une femme qui va, je pense que c'est Elisabeth Hoborn, qui va s'énerver, qui voudrait être tranquille, qui voudra retrouver vite un équilibre. Je pense qu'il y aura des, des menaces sur elle, elle hésite même à sortir du gouvernement. Un dirigeant ou une dirigeante qui va vouloir se réorganiser, qui va se déplacer hors du pays pour commencer quelque chose de nouveau, en douce. Elle cherche des solutions côté pro. Elle aura un choix à faire suite à une erreur, elle cache des choses, elle stresse et, stress et je voudrais, elle voudrait se réorganiser. Mais j'assemble, ok, elle aurait bien quitté le gouvernement, en fait. Mais apparemment, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Un mois sous le signe de l'attention, donc, avec une population qui fera beaucoup d'efforts pour un changement, mais très en colère. La France et l'Algérie. Est-ce que la nouvelle collaboration mène à du positif qu Qu'est-ce qu qui se cache derrière cette collaboration On finit avec ça, je pense, oui. En dehors de la peur, évidente, du manque de gaz du côté de la France et d'intérêt financier du côté de l'Algérie, est-ce que l'Algérie ne jouerait pas un double jeu et avec qui Est-ce que cette nouvelle collaboration va durer Alors, je pense que l'Algérie ne sera pas d'accord avec ce que la France propose. Je vois une coupure directe. Alors ce mois-ci, je vois coupure avec la France, déjà. Donc, La France va commencer à avoir des soucis matériels et devra trouver des solutions bon, sur l'énergie, on le sait. Elle va donc remettre en question ses accords avec l'Algérie. Tension entre la France et l'Algérie. La France remet en question une collaboration. Donc, coupure, recollaboration. Concernant, elle remet en question la collaboration la, en fonction de la jeunesse, par rapport à la jeunesse. Donc la France va tourner le dos sur certains, certains projets Algérie, mais ils vont faire des efforts pour trouver un compromis ensemble. Macron cherche des collaborations avec concernant l'énergie avec d'autres pays, Il commence à être pressé, mais veut trouver un équilibre côté énergie, donc une stabilité. Et voilà pour le mois de septembre 2022, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news, et abonnez-vous pour recevoir les dates et les liens, pour participer aux lives de voyances gratuites à venir. C'est la rentrée, j'ai plein de sujets en tête, c'est la rentrée, je suis à fond, que ce soit des vidéos sur des conseils spirituels, des vidéos pour apprendre à tirer les cartes, ou simplement pour parler d'une actualité, pour savoir ce qui se passe en backstage derrière les actualités, ou connaître l'avenir d'une actualité anxiogène pour être mieux préparé ou même rassuré d'ailleurs, parce que des fois c'est anxiogène, mais on peut être rassuré. Et n'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles, alors croyez aux miracles, ayez foi en l'avenir, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir.